Image et antécédents par une fonction affine. Un exemple facile. On va prendre la fonction f qui a x associé moins 3x plus 7. Je rappelle que cette chose s'écrit aussi f de x égale moins 3x plus 7. Bien. Petit a, calculer l'image de moins 2 par f. Donc f de moins 2 est égal à moins 3 fois moins 2. Je vais remplacer x par moins 2, plus 7, qui est égal à moins 3 fois moins 2. Ça fait, oui, oui, vous avez dit, 6 hein, plus 7 égale 13. 13, c'est l'image de moins 2 par f. Petit b. Antécédent de 0 par f. Donc on demande quel est le nombre qui a pour image 0 f de x égale moins 3x plus 7, f de x égale 0, j'obtiens l'équation 3x plus 7 égale 0. Ce nombre doit être égal à celui-ci. Moins 3x égale moins 7, j'ai soustrait 7 des deux membres, et je divise par moins 3 les deux membres, x égale moins 7 divisé par moins 3, autrement dit 7 sur 3. 7 sur 3, c'est l'antécédent de 0 par la fonction f. Petit c, f de 3. Autrement dit, on cherche l'image de 3 par f. Mais je remplace x par 3. Moins 3 fois 3 plus 7 est égal moins 9 plus 7. Moins 9 plus 7. On obtient, allez-y. Oui, moins 2. Moins 2. C'est l'image de 3 par la fonction f. Et petit d. Ils nous disent qu'on cherche le nombre qui a pour l'image 25 par f. On cherche le nombre qui est l'image 25 par f. Donc ce nombre, c'est l'antécédent de 25 par f. De nouveau, équation, moins 3x plus 7 égale 25. Moins 3x égale, je soustrais 7 de membres 25 moins 7, ça fait 18. Et je divise par moins 3, x égale 18 divisé par moins 3, oui, ça nous fait moins 6. Eh bien, moins 6, c'est l'antécédent de 25 par la fonction f.